Je suis mécanicien, bah, je répare les véhicules, que je fais les entretiens, je change les pièces défectueuses. Je fais également, euh, enfin, en fait mon poste c'est technicien un peu jour rapide. C'est-à-dire que du coup je prends aussi également en charge donc, directement le client. Donc, je lui fais les devis, je lui fais euh, donc un ordre de réparation, c'est-à-dire enfin, la, la présentation des travaux, Donc ce qu'il lui demande et ce que nous on va lui proposer. Du coup après bah, on prend le véhicule en charge, on met des protections, etc. On, prend, on met le véhicule sur le pont et on fait des réparations voilà, qui prévues. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi ce métier bah, Parce que j'ai toujours été passionné bah, par l'automobile, par les sports mécaniques en général. Donc, voilà. Donc là je suis venu dans l'automobile, mais ça aurait pu être aussi bien de la moto que du bateau, qu'autre chose. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise bah, Ça fait un an et demi maintenant. Quelle qualité faut-il pour exercer ce métier Déjà de la patience, parce que des fois ça peut être compliqué, et puis des fois aussi avec les clients, savoir gérer son stress aussi. Parce que des fois on a des délais à respecter, des... puis bah, des, des soucis qu'il faut réussir à expliquer aux clients des fois. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier Inconvénients, on va dire que bah, c'est un métier physique, et euh, après donc, avantages, bah, faut Être passionné par la mécanique, voilà donc euh, moi je suis, je suis bien dans mon domaine donc voilà, j'aime bien ça. Combien de travaillez-vous par semaine donc, euh, Ça peut varier. Donc euh, là, je suis, donc, je suis sur un contrat de 35 heures mm -hmm. et 4, euh, on va dire, euh, 90% du temps, je fais au moins 32 heures et sinon 44 parce que je travaille mm -hmm. le samedi matin aussi de temps en temps. Quel diplôme est nécessaire pour exercer ce métier bah, Généralement, c'est BEP, bac pro mm -hmm. ou apprentissage en automobile. Après, moi, personnellement, j'ai fait un bac STI en génie mécanique. donc C'est-à-dire, euh, déjà, tout ce qui est étude de système, etc., d'électronique embarquée sur les véhicules. Et après, j'ai fait encore un BTS derrière, en moteur à combustion interne. C'est un, un BTS en fait, qui permet, normalement, de faire du développement en fait, de motorisation. Donc, bah, là, je vais changer donc, le silencieux des chamons qui est ici. On voit qu'il bah, est un peu en train de partir en morceaux. Donc, euh, voilà. Donc, réparer, enfin... On va couper le tube et puis remplacer le silencieux donc qui est là le neuf c'est compliqué sur le un peu les que c'est pas compliqué c'est moyen on va dire c'est il y, a, y a bien plus il bien plus compliqué que ça mais là on va dire que c'est euh, niveau moyen voilà. ça, ça demande plus de, de patience et d'effort de, et de, et que de se que décomplique